Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de quoi faire en attendant tes ventes, comment les stimuler et ce, tout à fait gratuitement. Tout ce qui est demandé, c'est un petit peu de ton temps et de ta, de ta créativité, mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche sous la vidéo afin de rester au courant des dernières nouveautés et de partager si le cœur t'en dit. Donc, on y va! Qu'est-ce que tu peux faire qui est gratuit, qui peut t'aider à tenir un petit peu plus de vente? Est-ce que le mot gratuit t'a interpellé dans le titre ou bien tu es sceptique parce que tu crois que plus rien n'est gratuit en ce jour? Euh, on va voir ça ensemble. Amazon FBA, là, une fois que toutes les tâches principales sont effectuées, c'est-à-dire l'ouverture de compte, la recherche de produits, la discussion, la négociation avec les fournisseurs, l'altération, la modification du produit, peu importe comment tu l'appelles, euh, ton inscription du listing, ta, ta préparation du plan d'expédition, ta préparation du plan marketing, de ta mise en marché, tout ça, une fois que c'est fait, c'est censé être automatisé à quelques exceptions près une fois que toutes ces grandes étapes là ont été complétées, qu'est-ce qu'il reste vraiment à faire Qu'est-ce que tu peux faire afin de mousser tes ventes, faire obtenir plus de ventes sans toutefois dépenser plus d'argent Il existe de multiples façons de faire, puis je vais voir ça avec vous. Tout d'abord, si on se tourne vers les réseaux sociaux euh, selon votre produit, euh, selon ce que vous aimez aussi, parce que c'est important d'avoir un canal de communication qu'on aime utiliser et qui est adapté à votre produit. Donc, choisissez votre préféré pour commencer, ça va simplifier les choses. Il en existe des dizaines. Prenons le principal puis le plus simple à mon avis, c'est Facebook. Qu'est-ce que Facebook peut apporter à ton entreprise? Premièrement, il va falloir te créer une page professionnelle pour ta marque ou ton produit ou même plusieurs selon le type de niche que tu es, le type de catégorie plutôt. Vous devez rejoindre des groupes aussi d'intérêt reliés à votre marque, votre produit. Ce que vous devez faire, c'est de rejoindre un éventail de gens pour faire connaître vos produits dans la plus grande masse possible. Invitez d'abord vos amis et demandez-leur de partager la grande nouvelle. Vous êtes maintenant en affaire et c'est sûr qu'un petit coup de pouce sera toujours le bien mieux. La création d'un compte professionnel Instagram, Pinterest, voire même TikTok, qui est plus axé vidéo, mais qui risque d'être plus viral rapidement. Ça peut être intéressant. Cette partie-là, c'est la partie créative de votre imagination. Prenez votre appareil photo ou tout simplement votre cellulaire et sortez dehors. Prenez votre produit en action. J'entends déjà certains dire Ouais, mais moi, c'est pas mon domaine de la photographie, j'ai aucun talent. Bien, je vais te répondre, en fait, je veux vous répondre très bien, Alex, mais vous savez quoi, moi non plus. Puis j'ai décidé de me lancer un défi pour vous, pour vous prouver que ça ne prend pas nécessairement du talent pour commencer. Ce que j'ai décidé de faire dans mon défi, j'ai décidé de prendre euh, un produit, en fait, qui est cette tasse bleue, une tasse qui a, euh, bien basic. est bien basique, c'est un produit fictif, puis d'être créatif, puis de prendre des photos euh, de celle-ci. Je vais en afficher deux, les deux meilleures, avec euh, la photo originale. Et je vais utiliser seulement les articles que j'ai euh, à ma disposition chez moi. Voyez le résultat en quelques minutes. Ça peut donner, euh, ça peut donner un résultat très intéressant. Euh, ok, c'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration. Puis euh, il y a une astuce aussi derrière la photo elle-même. Elle ne euh, elle serait pas aussi belle. Je l'ai modifiée via une application appelée Snapseed. Tout ce que tu as à faire, c'est de jouer avec les paramètres, puis de la découvrir, puis tu vas voir que c'est très très simple, de donner un ton comme que les photos que je présente en ce moment. Euh, ça va être très intéressant, ça va être un petit peu plus vendeur qu'une photo euh, bien basée. Une autre étape est de donner des dizaines de produits à votre entourage en échange de leur créativité. Demandez-leur de prendre des photos de votre produit en action ou avec des gens. Idéalement, si vous êtes sur Instagram, un review vidéo ou en photo qui va vous permettre de partager celle-ci dans la story de, de votre compte sur Facebook, euh, Instagram ou peu importe. Pour notre part, bien, on paye une personne de notre entourage X$ dollars par photo. Voici notre entente avec la personne. Elle doit prendre une photo de notre produit, la modifier avec l'application euh, que je vous ai mentionnée, Snapseed, ensuite la publier sur Instagram et ajouter quelques hashtags, plus un joli texte qui est motivant, relié euh, dans le fond à notre produit. Puis voilà. Euh, C'est aussi simple que ça. Ça peut très, très, très bien se faire à contrat. Tu, tu dis à la personne de ton entourage, la personne que tu souhaites, prends une vingtaine de photos, euh, prépare les publications. utilise l'application Planolike qui est reliée avec Instagram. Ça va te permettre d'avoir une cédule puis de publier à chaque heure, dépendamment si tu veux publier à, à midi, à tous les jours. Comme ça, le, euh, tu fidélises ta clientèle à qui vont savoir qu'environ vers midi, il va toujours avoir une, une nouvelle photo, une nouvelle image de ton produit ou un article relié à celle-ci. Une astuce que vous devriez prendre en considération, forcez pas les gens en leur disant quoi faire. Plus c'est naturel et improvisé, mieux ça va être. Les gens vont, les, votre clientèle cible va pouvoir s'identifier à ça. Vous pouvez utiliser Canva.com pour vos illustrations. Ce site est offert aussi en version gratuite. Nul besoin d'y aller avec la version pro, du moins pour débuter. Vous pouvez publier des articles sur vos réseaux sociaux en lien avec le domaine de votre produit. Prenons par exemple, si vous vendez des articles de soins, Bien, pensez à partager des reportages ou des publications reliées au domaine de la santé. Même chose pour le sport. Vous pouvez aussi commanditer un événement, que ce soit à la garderie de votre enfant, euh, son équipe sportive, votre restaurant local, une entreprise quelconque, libre recours à votre imagination. Puis vous allez voir, la plupart vont accepter euh, sans frais même. Les fameux partenariats d'influenceurs. Euh, non, vous n'êtes pas obligé de payer le prix fort pour une publication sur les réseaux sociaux avec des top influenceurs. Vous pouvez leur demander une publication, review honnête de votre produit en échange de X unités. Vous pouvez euh, très bien le faire avec une personne ayant 5000 euh, amis plutôt que 100 000. Quoique parfois le chiffre ne vaut absolument rien dire parce que la personne qui a 100 000, ça peut être n'importe qui. Puis la personne qui a 5 000, ça peut être un public beaucoup plus ciblé. Donc c'est sûr que vous devez prendre un entente. Euh, avec cette personne-là, vous pouvez même aller voir pour obtenir un porte-parole, qui peut être une très, très, très bonne euh, option. Il y a toujours cette personne vendeuse qu'on connaît dans notre entourage. Référez-lui un pourcentage des ventes plutôt qu'une somme X. Ça ne coûte rien d'essayer, puis quand on commence une entreprise, on a besoin de tous les fonds disponibles, donc de le payer à commission peut être une très, très bonne option. Bien sûr qu'on n'a pas pensé à tout, donc c'est sûr que si toi aussi, tu as des idées géniales à nous partager, n'hésite pas à les inscrire sous la vidéo dans les commentaires. Puis sur ça, je te dis ciao. À la semaine prochaine.